Bonjour à tous, moi c'est Blanjean Jonathan, je suis architecte d'entreprise chez EDA Luxembourg. Et aujourd'hui on va parler de système RFID. Alors c'est quoi un système RFID eh C'est un système composé de différents éléments. Le premier, c'est ce qu'on appelle un tag, un tag RFID. Et le principe du tag, c'est qu'il va porter en fait un identifiant. Et cet identifiant va permettre d'identifier quelque chose, un objet par exemple. Donc on va rattacher le tag, on va le coller, on va le fixer sur un objet. Une fois qu'on a équipé un objet quelconque d'un tag RFID, le second élément, c'est ce qu'on appelle un lecteur. C'est un petit appareil qui va émettre une onde radio vers le tag RFID. Cette onde radio va être réceptionnée par le tag, qui va l'utiliser pour s'auto-alimenter et répondre au lecteur en lui communiquant l'ensemble de ses données. Dans notre exemple, son identifiant. Naturellement, la réponse de cette lecture ensuite va transiter vers un logiciel et ce logiciel, eh bien, est toasté sur une infrastructure et un réseau. Voilà, pour un schéma, voilà un système RFID en quelques mots. Et donc, il faut savoir que la technologie RFID, c'est quelque chose qui est apparu au début des années 2000. Mais il a fallu attendre une bonne quinzaine d'années pour que sa popularité explose, notamment grâce à l'utilisation de ces deux plus grands premiers utilisateurs, qui ont été l'armée américaine et la chaîne de distribution Walmart. Et donc, c'est à partir de 2013, qu'on voit vraiment une explosion du nombre de tags vendus dans le monde, jusqu'à atteindre, pour par exemple l'année 2020, le nombre de plus de 42 milliards de tags vendus dans le monde. Alors si on fait le ratio, ça représente à peu près, en moyenne, 4 tags par habitant sur Terre. À quoi servent-ils euh, Qu'est-ce que ça nous apporte comme service, comme plus-value pour nous eh bien si vous vous posez ces questions, restez assis, on va continuer. Et donc, on va un petit peu revoir en détail les deux éléments importants du système RFID, c'est-à-dire le tag et le lecteur. Je vais vous montrer des exemples de tags, on va parler un petit peu de leurs particularités. Ensuite, je vous présenterai eh bien, des usages courants de ces technologies, et on en verra quelques-unes insolites, et on parlera un peu des usages futurs. Dans les deux dernières parties, on va d'abord se mettre dans la peau d'un opérateur. Alors, qu'est-ce que j'entends par opérateur Ça va être un industriel ou une société qui va mettre en place un système RFID pour profiter de ses bénéfices. Et comme tout système a ses faiblesses, eh l'opérateur va devoir mettre en place des mesures pour mitiger les différents risques. Donc ça, sera pour la partie de l'opérateur. On se mettra dans sa peau. Et on terminera avec, cette fois-ci, en se mettant dans notre peau à nous, c'est-à-dire simple utilisateur, personne qui devra interagir avec les systèmes RFID. Et on verra un petit peu bah, tiens qu'est-ce qu'on peut subir en fait, comme risque et qu'est-ce qu'on peut faire face à ces systèmes. Alors, je commence tout de suite euh, par vous présenter un petit peu à quoi ça ressemble un tag RFID. Alors là, on en a un modèle sous la forme d'une étiquette, étiquette autocollante qui peut être collée sur, par exemple, ma bouteille d'eau. Et on va un petit peu analyser les éléments qui sont présents sur ce tag RFID. Vous avez à peu près au centre une petite pastille ronde. Eh bien, c'est ce qu'on appelle la micropuce. Donc ça va représenter le processeur et la mémoire du tag RFID. C'est là où va être stocké ses capacités en calcul, mais en même temps, toutes les données qu'il va héberger. Et le reste du tag, ces énormes cercles qui, euh, qui entourent la, pouce, la puce, pardon, eh bien, c'est son antenne. C'est ce qui va permettre au tag de réceptionner une onde radio, de l'exploiter comme source d'énergie, d'alimenter sa micropuce, et ensuite de répondre au lecteur. Alors, là, je vous ai montré une version, un exemple de tag RFID sous forme d'autocollant. Il y en a d'autres, bien sûr. Vous avez en haut à gauche, bien sûr, des exemples de tags toujours en format autocollant. Ici, on a une version suppléée avec un code barre pour permettre à ce tag d'être exploitable dans d'autres systèmes. Vous avez ici des versions où le tag RFID apparaît sous forme de jetons, jetons contenus dans un jeton en plastique qui peuvent être combinés à un porte-clés, mais notamment aussi apparaître sous la forme, bien, par exemple, de cartes, cartes de crédit, cartes d'accès. En bas à gauche, vous avez une version un peu plus évoluée d'un tag RFID. On le voit, hein on voit directement un circuit imprimé avec beaucoup plus de composants. On peut imaginer que ce tag a beaucoup plus de capacité de calcul, donc il peut faire beaucoup plus de choses complexes. Et les deux dernières euh, visualisations des tags, ce sont des versions un petit peu plus insolites. On a une première version sous forme d'un clou, qui peut être simplement planté dans n'importe quel type de matériau, du bois, euh, des murs, etc. Et la dernière version, cette forme en fait de gélule, bah, il faut savoir que cette gélule en fait, elle a la taille d'un grain de riz, et son but n'est pas d'être consommé par un être humain, mais implémenté sous la peau. Donc c'est notamment ce type de tag RFID qu'on utilise bah, sur certains humains, et notamment sur nos animaux domestiques, pour les pucer. Alors, au niveau mondial, on a quand même une classification des tags RFID, et cette classification se fait sur base de cinq niveaux, numérotés de 1 à 5. Le premier niveau, c'est ce qu'on appelle les tags basiques. Alors, un tag basique, bah, c'est un tag sur lequel on ne sait lire qu'une seule donnée, et cette donnée, c'est son identifiant. Alors la particularité d'un tag, tag basique, c'est que son identifiant est au format EPC, pour Enterprise Purchase Code, et c'est un identifiant, je vous ai juste retenir, c'est un identifiant au niveau mondial, puisque l'EPC, en fait, c'est une combinaison des identifiants de la société qui a produit euh, l'objet en quel le tag fait référence en termes d'identifiant. On retrouve aussi des informations sur le pays destination pour la vente, etc. etc. La combinaison en fait, de tous ces éléments, plus un petit peu d'aléatoire, fait qu'on a un identifiant unique à l'échelle mondiale. On Ça, vraiment, pour un tag, c'est vraiment les tags les plus basiques, juste une fonctionnalité, voilà, c'est une sorte d'étiquette numérique, en fait, d'étiquette 2.0, si on veut un petit peu les comparer. Au niveau 2, c'est ce qu'on appelle en fait, des tags passifs. Alors leur particularité, c'est que eux, ils ont un espace mémoire, 65 kilooctets, ça peut sembler peu et beaucoup à la fois, mais l'avantage en fait des tags de classe de niveau 2, eh c'est qu'on peut manipuler les données qu'ils transportent, on peut écrire et lire les données, les faire évoluer au fil du temps. À partir du niveau 2, la grosse évolution, c'est que les tags vont embarquer eux-mêmes une source d'énergie. Donc au niveau 3, eh bien, cette source d'énergie aura la forme par exemple d'une pile, d'une petite pile qui sera rattachée, et euh, naturellement, la capacité en mémoire évolue. On a beaucoup plus d'espace de stockage. Au niveau 4, eh bien, on a une particularité, c'est-à-dire que le tag est en capacité d'initier, lui, le contact avec un lecteur. Donc ce n'est pas le lecteur qui initie d'abord, c'est le tag qui est en capacité de le faire. Un exemple eh bien, de, de tag euh, de niveau 4 que vous utilisez au quotidien, ce sont vos clés de voiture. Votre voiture est un lecteur, vos clés sont un tag de niveau 4. Et le cinquième niveau, alors là, on est dans des usages beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexes avec des tags qui sont capables de euh, discuter entre eux. Et donc, on peut imaginer d'avoir une constellation de tags qui s'échangent de l'information et qui ensuite sont consultables à partir d'un lecteur. Ces trois derniers niveaux, c'est ce qu'on appelle en fait les tags actifs, en comparaison aux actifs. Cette notion actif-passif, bah, c'est est-ce que le tag a sa propre source d'énergie Au niveau des coûts, pour les deux premiers niveaux, on va se retrouver aux alentours de quelques cents à maximum 1 euro 1,50€. Euro et par contre pour tout ce qui est TAG actif, bah le fait qu'il y ait une batterie embarquée, il y a beaucoup plus de puissance de calcul, beaucoup plus d'espace mémoire. Là, on est sur des fourchettes à entre 5 et 20 euros en moyenne. Maintenant, cette classification permet juste de catégoriser le TAG en fonction de sa puissance de calcul et sa capacité mémoire. Mais il y a un autre paramètre qui rentre en jeu. Et ce paramètre, en fait, c'est la fréquence. Alors Qu'est-ce qu'on entend par fréquence C'est la fréquence d'ondes radio sur laquelle le tag est capable d'émettre et de recevoir des interrogations. Donc au niveau des fréquences radio, on a trois grandes familles. On a les basses fréquences, on a les hautes fréquences et les ultra-hautes fréquences. Je vous mets ici en, en titre indicatif à quoi ça correspond, on va y revenir juste après. Mais vous allez me poser. La... Mais on va plutôt se concentrer sur, tiens, ok, je, je peux choisir euh, une, fréquence, une famille de fréquences différentes pour mon tag, mais qu'est-ce que ça change Qu'est-ce que ça implique Eh bien, le premier paramètre que ça va impliquer, ce sera la portée du tag. quest ce qu'on entend par portée C'est la distance ma maximale entre le tag et le lecteur. Et naturellement, pour les basses fréquences, par exemple les 125 kHz et 134 kHz, ben c'est la norme en fait, NFC. Ça permet en fait de lire le contenu d'un tag sur une distance d'à peu près 1 cm, ce qui est utilisé notamment sur vos cartes de crédit, sur votre téléphone. Et quand on va dans les hautes fréquences, Là, on commence à parler un petit peu plus de, euh, anciennement, euh, l'infrarouge ou les premières normes de Bluetooth. Là, on va sur une portée d'un mètre. Et pour les hautes fréquences, les ultra-hautes fréquences, pardon, et eh bien là, on est sur des normes qui sont directement liées au Bluetooth de version 2.0, mais ensuite, après, si vous regardez les trois dernières fréquences en gigahertz, bah, peut-être que ça vous dit quelque chose, parce qu'en fait, ce sont les fréquences de vos, de vos routeurs Wi-Fi. Donc votre Wi-Fi que vous avez en domestique à la maison, bah, ça peut être aussi, une, ce sont des fréquences qui sont aussi supportées par un tarif RFID, et ça permet notamment d'atteindre des portées jusqu'à 200 mètres. Mais le choix d'une fréquence, d'une famille de fréquences, on va dire, bah, ça n'a pas d'impact que sur la portée. Ça a aussi des avantages et des désavantages. Alors au niveau de tout ce qui est famille moyenne et basse fréquence, eh on a une très grande résistance aux interférences. Alors, qu'est-ce qu'on entend par interférence Eh bien, si vous avez une onde basse fréquence, elle a une très grande capacité à passer au travers de matériaux, à passer au travers de piliers en béton, de bois. Elle est pas très peu impactée par la présence de l'eau. Mais le revers de la médaille, bien sûr, il y a un des désavantages, c'est que si jamais vous êtes dans des fréquences basses, eh bien, vous avez un débit, donc une capacité d'échange d'informations qui est lente, et en plus, vous êtes sujet aux collisions. Alors, c'est quoi la différence entre les interférences et les collisions La collision, eh bien, au moment où vous avez deux ondes basse fréquence qui sont émises, eh bien, elles vont, à un moment donné, se rencontrer et s'interchoquer. C'est à ce moment-là où il y a une collision au niveau des ondes, ce qui va amener en fait, un brouillage du signal. Et donc pour le lecteur, si à un moment donné, au même moment, deux tags basse fréquence eh bien, répondent en même temps, simultané, et pour le lecteur, ça va être impossible de comprendre puisque les deux réponses sont arrivées en même temps. C'est comme si deux personnes parlaient en même temps et on n'arrive pas en fait, à comprendre qu'est-ce qui est raconté par l'un ou l'autre. Ça, c'est la collision. Et donc, on est obligé de mettre en place eh bien, une sorte de règle, de petite gouvernance au niveau des tags en disant, bah, quand il y en a un qui parle, les autres se taisent, parce que si pas, il y a des collisions. Et donc, on voit la base fréquence, les basses fréquences, bah, c'est une portée réduite, un débit faible, et en plus, le fait qu'il y ait des collisions, bah ça aussi, ça ralentit le réseau. Si vous devez interroger plusieurs tags, bah, il faut prendre son temps. A l'inverse, les hautes fréquences, bah, elles ont un débit beaucoup, beaucoup plus rapide. Euh, avec les normes 10 GHz, vous le voyez à la maison, vous imaginez déjà les débits que vous avez à plus de 20 mégasecondes. Bah voilà, on en est à ces échelles-là. Malheureusement, au niveau des désavantages, bah, ce sont des ondes, les ultra hautes fréquences, qui sont beaucoup plus sujettes aux interférences. Donc, vous le voyez chez vous, ben, un gros mur en pierre, une paroi, etc., ça altère la capacité de votre réseau Wi-Fi. Donc, ça, voilà en fait ce qui, ce qui caractérise un tag RFID. Alors, ici, pour l'illustration, je vous ai mis en fait des exemples de à quoi ça ressemble en fait un lecteur. Euh, les deux premiers en fait sont des lecteurs basse fréquence, celui tout à gauche. Ben, c'est notamment des lecteurs que vous avez déjà rencontrés, notamment euh, pour accéder à des bâtiments, euh, à vos chambres d'hôtel, etc. Ce sont des lecteurs basse fréquence où vous devez coller votre, votre badge d'accès contre pour pouvoir lire le contenu et que le système vous autorise à rentrer. Celui du milieu est une version en fait, portative, mais aussi à courte portée, puisque basée sur des basses fréquences. Et la dernière version, ben, en fait, c'est tout simplement euh, un modem Wi-Fi euh, comme vous en avez à la maison, et qui lui, euh, est plutôt pour les ultra hautes fréquences. Alors au niveau des utilisations, comme j'en ai un petit peu parlé en introduction, un des grands pionniers de l'utilisation des systèmes RFID, ça a été la chaîne de magasins Walmart aux États-Unis. Et donc naturellement, on retrouve une exploitation de la technologie RFID dans la vente et dans le commerce, la gestion d'inventaire. Alors vous imaginez, vous êtes gérant d'un magasin, vous avez votre surface commerciale et à côté votre entrepôt, et vous équipez l'ensemble de vos marchandises avec des tags RFID. Et ensuite, vous cadriez votre magasin avec des lecteurs. Comme ça, vous êtes en capacité, en temps réel, de connaître votre inventaire. Et on peut même encore aller plus loin. Si jamais vous placez euh, intelligemment vos lecteurs, par exemple, sous une forme de triangle, eh bien, grâce à la triangularisation, vous êtes capable de géolocaliser dans l'espace de votre magasin l'emplacement d'un tag. Ça apporte énormément d'avantages. Imaginons une fois que vous avez achalandé votre magasin comme vous le souhaitez, eh bien, vous pouvez sauvegarder la configuration. C'est-à-dire bah, aider euh, à la gestion du magasin, permettant notamment eh bien, de détecter qu'un rayon est en manque d'approvisionnement, ou par exemple aussi détecter qu'un client a déplacé un produit dans un autre rayon. Ça vous permet en fait, de réagir et de garder votre magasin achalandé de manière propre. Un des gros avantages aussi de ces technologies, c'est l'aspect inventaire. Vous êtes au courant en temps réel bah, de la gestion de vos stocks de ce qui rentre et ce qui sort, il suffit d'intelligemment placer vos lecteurs, pourquoi pas sur une porte d'entrée et une porte de sortie, comme ça automatiquement votre système sait ce qui rentre et ce qui sort de votre inventaire. Aussi, un des gros usages de la technologie RFID, c'est bien sûr pour l'aspect sécurité, on va remplacer les antivols classiques par des tags RFID, on place un lecteur à la sortie du magasin, proche de la sortie du magasin, et euh, tout tag qui passe par là va déclencher euh, l'alarme, le gros avantage par rapport aux antivols classiques, c'est que bah, le système hérifilé sera même capable de vous dire quel objet précisément est sorti du magasin. Qu'avec un antivol classique, il bah, fallait fouiller la personne et donc avoir besoin de la police. Un autre grand usage assez répandu dans les surfaces commerciales, c'est l'aspect caisse automatisée. Euh, si vous avez été récemment dans des grandes surfaces, notamment par exemple euh, Decathlon en Belgique, eh bien, euh, les caisses automatisées chez Decathlon, vous avez une sorte de, de, de panier, avec un lecteur incorporé dedans, vous placez vos achats dedans et automatiquement, ceux-ci sont euh, prêts à être débités de votre compte. Donc, ça, je vous ai résumé en fait les grands usages dans l'aspect commerce. Un autre secteur, et ça tombe bien, on est dans un casino aussi, ce sont les casinos qui utilisent aussi les tags RFID pour tout ce qui est jetons. Donc, en fait, sur l'ensemble des jetons sont placés des tags RFID. Ça permet aux casinos de connaître en, fait, en temps réel, bah, comme un inventaire, le, le nombre en fait de jetons en circulation dans l'espace du casino et de détecter, bah, par exemple, le fait qu'un client sort avec des, tokens, enfin, pardon, avec des jetons du casino et les désactiver. Comme ça, ça évite les vols, les reproductions, l'introduction de jetons de casino falsifiés, par exemple. Un autre usage, on en a déjà parlé, c'est tout ce qui est contrôle d'accès. Donc, Premier exemple, hein, exemple voilà, vous, avez, vous allez à l'hôtel, eh votre chambre d'hôtel, vous avez un lecteur sur la poignée et vous devez présenter votre badge de l'hôtel. C'est le même fonctionnement euh, dans votre agent, chez vos clients, etc. Et un autre exemple de, de contrôle d'accès, c'est notamment sur les autoroutes, au niveau des péages. Quand vous utilisez les péages, vous passez par les bandes de péage automatisées, bah, le petit appareil que vous avez sur votre tableau de bord, c'est un tag RFID, tout simplement. Ici, il y a un usage orienté publicité, qui n'est pas présent en fait, encore en Europe. C'est quelque chose qu'on retrouve euh, de plus en plus aux États-Unis. Et donc là, vous avez le caddie de supermarché qui est équipé d'un lecteur, ainsi qu'une tablette. Et le fait l'action qu'un client prenne quelque chose et le place dans le caddie, bah, déclenche en fait, l'affichage de publicité ciblée. Donc, on va directement notifier le client en disant « Ah, tu as pris une bouteille d'eau, n'oublie pas notre pro promotion de plus une gratuite. » Ou, par exemple, basé sur le contenu du caddie, il va lui proposer des produits associés, etc. Alors, c'est déjà un usage un peu plus décrié. Pourquoi Parce que c'est de la publicité assez intrusive. Et ça joue aussi beaucoup sur certains biens, notamment bah, les achats compulsifs. Donc, c'est pas quelque chose qui est vu d'un bon oeil en Europe. D'autres usages, bah, notamment le secteur du transport et la logistique similaire. À, euh, aux espaces commerciaux, eh bien, vous imaginez très bien que pour euh, un espace euh, dans la logistique, c'est génial de pouvoir instantanément connaître le contenu d'une remorque d'un camion, le contenu d'un conteneur, le contenu d'une palette par exemple. Donc on voit directement les avantages pour la logistique. On retrouve aussi l'usage des technologies RFID dans tout ce qui est enregistration, pardon, enregistrement et contrôle d'accès des véhicules. Donc le fait que vous puissiez accéder ou pas à un site protégé eh bien, est basé sur des tags RFID qui sont présents sur votre véhicule. Et notamment, un petit usage un petit peu plus insolite euh, qu'on retrouve aux États-Unis, vous avez à des intersections, c'est l'illustration que vous avez là en haut, on retrouve à des intersections des lecteurs RFID, qui sont, qui sont connectés au réseau euh, de feux rouges et euh, qui sont en capacité en fait, de détecter l'arrivée de véhicules prioritaires, la police, les ambulances, des véhicules diplomatiques, et automatiquement de faire passer les feux au vert. Voilà un autre usage. On retrouve aussi, euh, notamment en Belgique, euh, dans les transports publics, avec euh, la carte Mobib euh, euh, qui est présente sur le réseau bruxellois. On a aussi de plus en plus d'utilisation des systèmes RFID au niveau des infrastructures. Alors ça consiste en quoi ben on, va, on va prendre un tag et on va l'associer à un petit capteur d'humidité ou de température. Et ensuite on va le couler dans un mur en béton. L'avantage avec le tag, c'est comme il sera auto-alimenté grâce à l'onde radio d'un lecteur, eh bien on pourra. Euh jusqu'à la fin de vie du bâtiment, pouvoir interroger euh, le TAG sur le taux d'humidité du mur. C'est aussi utilisé notamment pour tout ce qui est euh, structure souterraine, ou, euh, par exemple sur un, sur un tuyau d'évacuation d'égout ou de gaz, on va pouvoir coller des tags sous forme d'étiquettes, euh, et à partir du sol, sans devoir ouvrir la route, on sera en capacité bah, de savoir que tels et tels objets sont présents sous le sol. On retrouve aussi pas encore en Europe, mais aux États-Unis, l'utilisation de tags RFID dans les passeports. Donc le passeport américain, bah, il y a la version, le contenu papier du passeport, mais en même temps, il y a un tag RFID qui est présent dans le passeport, qui contient l'ensemble des données. Ça permet bah, aux préposé aux préposés, euh, bah, de consulter le contenu de manière numérique du, du passeport sans devoir l'ouvrir. Ça ajoute aussi une couche de sécurité. Et euh, un dernier usage classique, euh, qui est assez récent, on parle ici des derniers jeux olympiques, euh, c'est l'utilisation des tags RFID dans tout ce qui est compétition sportive. Donc le principe, c'est qu'on va accrocher aux chaussettes ou aux chaussures des coureurs un tag RFID et on va placer un lecteur juste à la ligne d'arrivée. Le premier tag qui sera lu sera le gagnant. Alors, pour des usages un petit peu plus insolites, bah, naturellement, on va retrouver la NASA qui utilise les tags RFID pour gérer l'ensemble des équipements des, des astronautes, donc euh, l'astronaute voilà, part, euh, part en mission avec euh, des chaussettes, euh, sa brosse à dents et du matériel, et eh bien l'ensemble de cet équipement va être Tagué avec des tags RFID. Ça permet à la NASA, au moment de l'embarquement, bah, d'être sûr et certain que tout est dans le sac. Mais en même temps aussi, c'est un gros avantage pour le retour de l'astronaute. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu la taille de la station euh, internationale, ce n'est pas très grand. Il ne faudrait pas qu'ils oublient tous des affaires et des effets personnels là-haut, parce que c'est un peu difficile d'aller les récupérer. Un autre usage qui est de, qui de plus en plus présent... On retrouve encore dans le sport, notamment des clubs de golf qui équipent leurs balles avec des tags RFID. Ça permet de les retrouver plus facilement en cas de perte, hein, de savoir si ça vaut le coup d'envoyer un plongeur dans le lac chercher les balles. On le retrouve aussi dans des équipements, beaucoup dans le sport américain, où ici dans l'illustration, vous avez un plastron de rugbyman sur lequel on a placé des tags avec des capteurs d'accélération et de décélération qui seront utilisés pour afficher des statistiques sur le sport, en, sur l'action en cours, dire voilà à quelle vitesse court le, le joueur, quelle était la, la puissance en newton euh, du choc lors d'une mêlée. On retrouve aussi des usages de plus en plus communs dans ce qu'on appelle en fait les fermes automatisées. Donc les animaux sont pucés avec des tags RFID et donc à un moment donné on peut automatiser la ferme. Et l'exemple courant, imaginons voilà, je fais un élevage de vaches, et eh bien... Euh, j'ai mon mangeoire qui est automatisé et qui va être pouvoir être certain en fait, de distribuer de la nourriture en quantité contrôlée aux animaux. Le fait que j'ai la vache A qui va se présenter, si elle a déjà mangé, elle n'aura pas droit de nouveau à manger, etc. etc. Et euh, dernier usage qui est en cours de recherche et développement, c'est au niveau du contrôle des armes à feu. Donc l'idée, le concept, c'est de placer dans les paumes de chaque main eh bien, la, un tag tagréfidé sous forme de petites gélules, hein, le, les petits graineries. On place ça dans les paumes et on met un lecteur sur l'arme à feu. Comme ça, ça garantit qu'au moment où vous pressez la détente de l'arme à feu, eh bien le système, avant de, l avant de percuter la munition, eh bien le système va vérifier que le porteur est bien légitime. Le but derrière, bah, c'est vraiment de contrôler, de, de lier une identité à une arme, d'empêcher de quelqu'un d'utiliser cette arme bah, euh, euh, de manière illicite, et notamment aussi de prémunir par exemple, des policiers qui se font désarmer et tués par leur propre arme. Et alors, bien sûr, pour le futur, bah, ça nous promet beaucoup de choses. Parce qu'en fait, derrière euh, les systèmes RFID, devant vous, en fait, généralement, on vous présente les RFID dans ce qu'on appelle l'Internet des objets. Donc, tout, en fait, tous ces objets connectés, tous ces nouveaux services qui apparaissent du jour au lendemain, tous ces objets qui, euh, avant, n'étaient pas connectés à Internet, n'étaient pas connectés à des applicatifs, eh bien, en fait, derrière, c'est à chaque fois la technologie RFID. Et donc, si on reprend un petit peu les chiffres, on voit que pour 2020, bah, voilà, on est quand même sur... Hein, plus de 40 milliards de tags vendus sur l'année 2020. On a un marché de plusieurs trillions de dollars. Mais le gros argument qui fait que cette technologie est de plus en plus mise en place par des opérateurs, c'est son haut retour sur investissement. Le fait que la mise en place d'un système RFID rapporte directement, très rapidement, des économies à l'entreprise. On est sur l'ordre d'idée de moins d'un an, ce qui est assez rapide dans, euh, dans les investissements, surtout dans le domaine industriel. Et donc ça tombe bien qu'on parle des opérateurs parce que maintenant on va se mettre dans leur peau. On va se poser la question Tiens, euh, ok aujourd'hui on va on va équiper euh, ici par exemple les Vox avec des systèmes RFID pour proposer des services à vous, euh, les visiteurs, aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on va devoir prendre en compte? Eh bien tout d'abord, on va un petit peu s'intéresser aux menaces qui, on va dire, peuvent porter atteinte aux différents éléments du système RFID. Le premier élément, naturellement, c'est le tag. Puisque ce tag, en fait, ben, je peux l'attaquer de manière physique ou de manière logique. Si par exemple, j'ai un tag autocollant collé sur ma bouteille d'eau, ben, physiquement, je peux l'arracher, comme un code barre. Je peux l'altérer. Je peux aussi faire des attaques logiques dans un système. Je peux essayer, par exemple, de cloner l'identifiant, le tag, le tag en fait, qui est présent sur ma bouteille d'eau, pour falsifier euh, celui-ci. Donc ça, c'est des exemples d'attaques physiques ou logiques. Ensuite, un des autres risques, eh c'est de modifier les données du tag. Donc un exemple, vous faites vos courses dans le supermarché, tout est équipé, tout est géré avec, des, avec un système RFID. Eh bien, vous allez placer cinq télévisions dans votre, votre caddie et vous allez modifier l'identifiant des télévisions pour les faire passer pour une bouteille d'eau. À ce moment-là, bah, ça va vous coûter bien moins cher. Ça, voilà, ça c'est des risques, euh, des, capacités, des choses qui sont possibles avec les, les tags RFID. Et notamment, il euh, y a aussi deux attaques qu'on appelle les attaques par rejeu et les attaques par relais, de type relais. Je vais vous expliquer un peu euh, comment ça fonctionne en prenant l'exemple ben, en fait, de la voiture. Vous êtes tous venus euh, quasiment aujourd'hui en voiture. donc Vous avez ici euh, dans vos poches vos clés de voiture et votre voiture est sur le parking. Et moi, par exemple, ben, moi, je suis venu à pied. Et euh, ils annoncent de l'orage ce soir, donc j'aimerais bien ne pas être mouillé. Et donc, j'ai deux, ac deux actions possibles. Mettre en place une attaque par rejeu. Qu'est-ce qu'on entend par attaque par deux jeux ben, D'abord, en fait, je vais aller me déplacer près de votre véhicule. Et votre véhicule, c'est un lecteur. Donc, je vais le forcer à déclencher une interrogation. Donc, il va, en fait, émettre son signal qui, normalement, est reçu par vos clés. Et vos clés vont répondre à la voiture en disant, je suis les clés, je suis, je suis les clés de la voiture, ouvre-toi. Donc, moi, je vais aller près de votre voiture et je vais enregistrer ce signal d'interrogation. Et ensuite, subtilement, j'ai mon complice là-bas derrière, il vient près de vous et il rejoue, en fait, cette interrogation près de vos clés. Et naturellement, vos clés bah, vont répondre. Répondre avec la réponse, à ce moment-là j'enregistre cette réponse et je n'ai plus qu'à aller près de votre véhicule, rejouer cette réponse et la voiture se déverrouille. Alors naturellement, les attaques par rejeu c'était quelque chose qui était possible au début de la technologie. Les premiers constructeurs qui ont mis ça en place et notamment avec les clés sans contact ils se sont mordus les doigts et alors très rapidement on a rendu ces messages d'interrogation et de réponse, on leur a mis en fait une durée de vie très très courte, de moins d'une seconde. Et donc vous le voyez bien, je ne suis pas très sportif, donc en moins d'une seconde, courir jusqu'à votre voiture, revenir à vos clés et retourner à la voiture, ce n'est pas possible. Et c'est là en fait où la deuxième attaque entre en jeu. C'est ce qu'on appelle l'attaque par relais. Et donc le principe, qu'est-ce que je vais faire Je vais créer en fait un canal de communication entre vous qui êtes ici, euh, qui, vous, qui êtes ici dans cette salle, près de vos clés, et votre voiture qui est sur le parking. Et donc je vais, euh, par exemple, via un réseau filière ou un réseau euh, sans fil, eh bien, créer une connexion qui va me permettre en fait, de faire transiter instantanément l'interrogation de votre voiture vers vos clés et refaire transiter vers votre voiture bah, la réponse de vos clés. Voilà, c'est le principe d'une attaque relais. Et ça, actuellement, c'est toujours une faille du système. Le fait que... Euh, je, je crée une connexion, je, pour la voiture, en fait, les clés sont à proximité. Ça permet toujours de déverrouiller le, le système. Donc, faites attention à vos clés. Euh, et ensuite, un autre aspect qui faut as à prendre en compte, c'est le fait que le tag est un élément du système qui peut sortir du système. Une fois que j'ai acheté cette bouteille d'eau avec un tag, je sors du magasin, je sors du système et donc je peux, avec tout le confort, là, chez moi, dans mon environnement contrôlé, essayer d'attaquer le système, de craquer en fait, la sécurité du tag RFID. Et ça, vous ne pouvez pas me l'empêcher, puisqu'une fois que j'ai acquis un tag, bien, il est sorti du système, j'en fais ce que je veux. Naturellement, on peut aussi penser à attaquer les lecteurs. Alors, le principe, à ce moment-là, c'est qu'on va essayer de les saturer, soit en venant, on va flouder le système avec un tag qui va envoyer, on va essayer de saturer en termes de, de, de, de messages échangés le système. Ça, ça va être un peu une, idée, une approche. Mais une autre attaque aussi qu'on peut faire, c'est sur l'élément qui se trouve derrière, derrière le lecteur, c'est tout ce qui est les logiciels qui sont derrière. Et donc le but, par exemple, ça va être d'altérer un, un tag, le contenu des données d'un tag, pour par exemple faire de l'ingestion de code. Comme ça, les données qui seront un petit peu modifiées et, petit, et qui vont générer un comportement non prévu au niveau de l'applicatif vont transiter par le lecteur. Et la dernière type d'attaque, bah, c'est notamment, par exemple, essayer d'envoyer de, tellement de requêtes vers le système, euh, système qu'on va faire cracher le logiciel, parce que le logiciel n'est pas prévu pour accepter autant de requêtes en même temps. Alors, qu'est-ce que peut faire l'opérateur par rapport à ça bah, Déjà, un des premiers principes, c'est de mettre en place de la détection de clones. Parce que un système, comme on dit, RFID identification par radiofréquence, le principe, c'est de n'avoir en permanence qu'un seul identifiant unique. Et donc, dès que vous détectez des duplicatas, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, une très bonne pratique, c'est le chiffrement. On va mettre en place des canaux sécurisés pour empêcher, par exemple, que je puisse lire les données en clair du tag de ma bouteille d'eau, et que je puisse un peu comprendre la logique, faire de la rétro-ingénierie. On va crypter ces données. Et ensuite, bah, naturellement, il faut euh, de la veille, de la veille sur euh, la maintenance informatique, que ce soit au niveau euh, du software, que ce soit sur les mises à jour des différentes technologies des tags ou des lecteurs. Donc là, on est vraiment sur à peu près la même maintenance d'autres systèmes informatiques. Un autre gros risque euh, pour l'opérateur, c'est ce qu'on va appeler en fait l'espionnage industriel. Donc là, ici, dans le schéma que je vous présente, eh bien, on imagine que c'est un entrepôt, une chaîne de production, et euh, on a mis en place... Toute la technologie, tous les objets, toutes les pièces sont étiquetées avec des tags RFID, et c'est génial pour euh, l'opérateur, puisque lui, ça lui permet bah, de faire son inventaire de manière instantanée, de retrouver où sont ses pièces euh, dans l'espace. Mais ça veut dire que quelqu'un qui est à l'extérieur, un attaquant peut potentiellement venir avec une antenne, enfin venir avec un lecteur, excusez-moi, et interroger, essayer de récupérer de l'information à l'intérieur de l'entrepôt. Donc par exemple, ce sera de récupérer des informations sur le stock, sur l'inventaire de son concurrent, de connaître en fait ses productions en cours, mais encore potentiellement eh bien, de scanner le contenu bah, des, euh, des arrivées, des départs euh, de son concurrent. Et de potentiellement, grâce au code EPC hein, qui identifie, je veux dire, par exemple, si, vous, si on prend cet écran, il a un code EPC qui détermine que c'est un écran de la marque euh, Samsung de tel modèle. Donc, à un moment donné, je sais obtenir de l'information grâce au code de PC sur le contenu du camion. Et donc, si j'ai envie, par exemple, de voler euh, des objets industriels ou choses comme ça, bah, c'est super pratique pour le vol puisque je peux être sûr et certain que l'objet que je convoite est présent dans le transport. Alors, naturellement, l'opérateur, bah, à ce moment-là, on lui conseillera de prendre des tags beaucoup plus intelligents qui seront en capacité de détecter qu'ils sont interrogés par un lecteur légitime et pas, un, pas un, le lecteur d'un attaquant. On recommande encore une fois bah, le chiffrement, qui est vraiment euh, l'élément clé euh, d'un système RFID sécurisé. Et aussi, il y aura un choix à faire sur les fréquences supportées par les tags. L'idée, en fait, c'est de limiter la portée des tags. Il n'est pas nécessaire, peut-être, que l'ensemble des tags RFID qui sont présents dans cet entrepôt puissent interroger, être interrogés sur une portée de 100 mètres. C'est des questions à se poser. Mais ça permet, en fait, de limiter ce genre de, ce genre de risque. Et la dernière chose, c'est par exemple de mettre des protections physiques. Le principe en fait, va être d'isoler l'entrepôt par rapport aux ondes venant de l'extérieur pour empêcher un attaquant de, bah, de sonder en fait, le contenu. Alors, maintenant ici, on va faire le même exercice en se passant dans notre pot à nous, c'est-à-dire nous qui allons euh, interagir avec un système RFID. Et euh, on va se rendre compte en fait que pour l'utilisateur, bah, on l'a vu ici tout de suite, bah, les avantages pour les opérateurs... C'est très, très intéressant, ça fait gagner beaucoup de temps, énormément de productivité, ça fait gagner de l'argent. Et donc, on a une multiplication des systèmes RFID qui gravitent autour de l'utilisateur. Et qu'est-ce que ça amène ben, Ça amène en fait qu'on a des systèmes qui collectent ou génèrent de la data, de la donnée, à partir bah, des comportements de l'utilisateur. Et donc aujourd'hui, dans cet Internet des objets, on retrouve naturellement... Eh bien. Euh, des appareils de tous les jours comme vos montres connectées, vos smartphones. On retrouve aussi ben, maintenant de plus en plus de connexions eh bien, euh, dans votre maison, euh, dans votre voiture. C'est aussi lié à vos déplacements, le fait que vous utilisez des outils euh, quand vous vous baladez, comme des GPS, etc. Le fait que, euh, notamment aussi au niveau de votre santé, euh, la technologie RFID est aussi utilisée. Euh, on parle par exemple de pacemakers connectés, par exemple. Par euh, exemple. On va le voir encore après bah, tout cet aspect préférence de consommation sur base de vos achats de vos comportements et aussi une très mauvaise pratique qui, qui est réalisée en fait par les opérateurs c'est d'utiliser votre identité comme identifiant plutôt que de l'abstraire tout simplement on va directement réutiliser quelque chose qui est unique d'un point de vue national plutôt que de euh, bah, simplement en fait utiliser un, un identifiant local à l'opérateur on va directement réutiliser et donc la somme en fait de tous ces éléments font que le profilage, alors le profilage c'est quelque chose qui est déjà fait euh, depuis des années par d'autres technologies, hein, vous avez déjà entendu parler des, des scandales sur Facebook, etc. avec des sociétés comme Cambridge Analytica, mais il faut comprendre qu'avec des technologies comme la technologie RFID, on a une facilité à collecter encore plus de données et de manière beaucoup plus précise. Alors en tant qu'utilisateur, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça bah, euh, je peux désactiver les tags. Alors oui, euh, mais euh, je ne sais pas si vous avez regardé, mais par exemple votre badge d'accès, bah, euh, pour rentrer au bureau ou dans une chambre d'hôtel, vous n'avez pas un bouton euh, allumer, éteindre. Donc c'est généralement binaire, soit de vous acceptez d'utiliser euh, le tag pour profiter d'un service, soit de vous ne l'utilisez pas du tout, puisque le désactiver consiste à le détruire. Alors ce que l'utilisateur peut faire, c'est mettre en place des protections physiques. Euh, physiques. On voit de plus en plus dans le commerce la vente de portefeuilles avec une, des compartiments protégés par rapport aux ondes extérieures. Mais ensuite, le reste, bah, l'utilisateur ne sait rien faire, puisque ça devient de nouveau dépendant de l'implémentation qui est faite par l'opérateur, avec des aspects comme le chiffrement et la limitation des portées des tags. Ça, c'est quelque chose que l'utilisateur ne contrôle pas. Un autre exemple, et je vais l'illustrer dans le contexte d'un supermarché, et c'est quelque chose qu'on peut faire, actuellement sans la technologie RFID, mais qui commande de beaucoup plus d'efforts, c'est tout ce qui est en fait observation du comportement à des fins de publicité ou de marketing. Et donc, imaginons ici dans ce contexte-là, on, on a un supermarché, et ce supermarché, c'est un supermarché avec la technologie RFID. L'ensemble des marchandises est tagué et il y a des lecteurs partout. Parce que ça profite à l'opérateur, ça profite au magasin pour sa gestion. Et donc, la première chose qu'on peut faire, il faut vous imaginer que dès que vous rentrez dans le magasin, le premier objet que vous saisissez, ben, le système est capable de, de le tracer. Et donc, à ce moment-là, vous mettez quelque chose dans votre panier ou votre caddie et au niveau du magasin, on peut suivre vos déplacements. On peut voir en fait, le parcours que vous faites dans le magasin et plus tard, à un moment donné, ces informations sur vos déplacements, sur votre comportement à l'intérieur du magasin, eh ben, on, va, on pourra potentiellement les lier à votre identité. Lorsque, par exemple, en caisse, vous allez sortir ben, votre carte de crédit ou votre carte de fidélité qui est lié à votre identité. Donc ça, c'est vraiment un exemple euh, d'usage qui est tout à fait possible. Alors, ça pouvait se faire déjà actuellement, je le précise. Il suffisait par exemple d'utiliser des caméras de surveillance, mais ça, vraiment, ça demandait vraiment un effort humain conséquent. Ce n'est pas quelque chose qu'on pouvait faire massivement. Là, on peut le faire facilement. Un autre, inventa... un autre aspect de cette analyse de comportement, c'est plutôt lié par rapport à vos connexions. Le fait que vous rentrez avec quelqu'un, bah, le système va pouvoir, à un moment donné, se rendre compte en fait que vous gravitez autour des mêmes tags, des mêmes identifiants, et donc de générer, en fait, dynamiquement des relations. Le fait, par exemple, que vous rentrez en famille euh, avec vos enfants dans un supermarché, naturellement, au départ, ben, tout le monde s'éparpille, les parents vont faire les courses alimentaires, les enfants vont, euh, par exemple, dans les rayons euh, livres, jouets euh, et jeux vidéo, mais à un moment donné, vous allez vous rassembler autour d'un nuage de tags, et ensuite, il va y avoir une identification qui va se faire, par exemple, au niveau du paiement. Donc ça, on va dire, c'est des choses qui sont faisable actuellement via observation, mais c'est quelque chose qu'on fait de, en au niveau, de manière limitée. Pourquoi Parce que c'est très consommateur au niveau temps. Mais la technologie RFID permet de le faire de manière totalement automatisée et de collecter une masse de données. Alors, quand on est utilisateur, qu'est-ce qu'on peut faire ben, euh, À part euh, ne pas aller faire du shopping, malheureusement, euh, ça va être un peu compliqué. Mais une des premières choses... Et de nouveau, ça dépend en fait de l'opérateur, c'est que l'opérateur vous notifie, vous informe en, fait en vous disant ben « voilà, attention, j'utilise des puces RFID et potentiellement j'en fais quelque chose ». Ça ne vous dira pas quoi, mais au moins vous serez informé. Et un autre aspect qu'on peut vraiment vous conseiller, c'est de ne pas prendre avec vous des tags qui viennent d'autres systèmes dont vous ne connaissez pas en fait l'implémentation, vous ne le saurez jamais, à moins que vous interrogez techniquement l'opérateur sur la qualité de son implémentation. Mais l'idée, voilà, c'est par exemple ne vous baladez pas avec vos cartes de fidélité d'un magasin concurrent dans un magasin, euh, dans, dans, dans, dans, ma dans un autre magasin. Et donc, on se rend compte que les, la technologie RFID, ben, elle offre énormément d'avantages aux opérateurs, mais ça amène, par rapport aux services apportés, hein, le, je veux dire la caisse automatique, ça vous fait gagner un peu de temps, mais finalement ça vous diminue pas le prix de votre panier, ça ne diminue pas le prix de votre panier. Donc on se rend compte en fait que pour tous les avantages apportés à l'opérateur, eh bien, on a beaucoup de désavantages pour l'utilisateur. Donc, on pourrait se poser la question, bah ben voilà, moi, je suis citoyen en Europe, euh, est-ce qu'il euh, y a des régulations qui permettent de me protéger, de protéger ma vie privée On va faire un peu l'état des lieux. Eh bien, au niveau de l'Europe, on a une incitation. Donc, je précise, incitation, ce n'est pas une obligation. Alors, on a une incitation auprès des opérateurs pour informer les clients sur la présence d'un système RFID via ce logo que vous avez là à droite. Et je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est la première fois que vous voyez ce logo aujourd'hui. Ensuite, deux autres initiatives qui ont été faites euh, par les institutions européennes, c'est la publication d'un guide à destination des utilisateurs, c'est le RFID New, qui est juste en fait un guide de vulgarisation. Euh, J'en ai dit beaucoup plus aujourd'hui. Et le deuxième guide, c'est un recueil de bons conseils à destination des opérateurs, sur comment sécuriser. Maintenant, ce sont juste des recommandations, il n'y a pas d'obligation. Il y avait un espoir pour la technologie RFID avec la dernière mise à jour d'une directive sur les équipements radio, hein, la, la directive RED, et eh bien ça a été statué assez rapidement. Ils ont considéré que les tags passifs, ce qui représente en fait euh, 90-95% euh, du marché euh, du tag RFID, mais ne sont pas concernés par cette directive. Donc en fait, c'est open bar pour les opérateurs. On peut se poser aussi la question, au niveau mondial, est-ce qu'il y a quelque chose Est-ce qu'il y a une réglementation bah, euh, Malheureusement, cette réglementation, elle, elle incite, hein, je précise toujours, elle incite, elle n'oblige pas, les opérateurs, donc en fait les points de vente, à désactiver le tag lors de l'achat, et sans coût supplémentaire. Ils sont quand même sympas. Maintenant, euh, les études montrent qu'en moyenne, à peine la moitié des tags sont réellement désactivés. Euh, pour avoir testé euh, des points de vente euh, utilisant la technologie RFID en Belgique et au Luxembourg, à chaque fois, euh, moi j'ai vérifié en fait euh, l'état des tags RFID, ils étaient toujours actifs. Et donc on pourrait se dire, mais qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner en fait comme dernier conseil euh, par rapport à cette situation eh bien, euh, ça semble basique, mais soyez un peu vigilants. Observez un petit peu comment le, fond, le système fonctionne, posez-vous des questions. Si jamais vous avez une caisse automatisée et le fait de placer vos objets dans, un, dans une boîte bah, automatiquement fait qu'ils sont euh, prêts à être débités de votre compte, bah, ça veut dire que derrière, il y a en fait des échanges avec des ondes radio. Donc potentiellement, la technologie existe. Ensuite, eh n'oubliez pas d'enlever les tags après achat faites bien le tour de vos étiquettes et débarrassez-vous de ces tags-là. Et ensuite, le meilleur conseil qu'on peut donner, c'est essayer de vous promener avec le moins de tags possible sur vous. Donc, laissez vos cartes fidélité euh, qui ont des puces RFID dont vous ne connaissez pas l'implémentation ni la qualité de la sécurité, laissez-les chez vous, sauf si jamais vous allez dans le magasin en question. Ça évitera à un concurrent d'exploiter des données que vous avez données à un autre magasin. Et donc, on se rend compte que euh, l'engouement des opérateurs pour la technologie RFID ne va pas s'arrêter, puisque à un moment donné, ces technologies, la, la RFID et euh, ce qui, son argument de vente, qui est en fait cet aspect de l'Internet des objets connectés, c'est quelque chose en fait, qui va devenir, déjà par rapport à son... Euh, à son retour sur l'investissement très rapide, est vraiment quelque chose de très intéressant. Mais à cause de la dynamique des marchés, eh l'opérateur est vraiment de plus en plus incité à mettre en place cette technologie pour pouvoir garder le cap par rapport à la concurrence. Ce qui va faire en fait que l'utilisateur va se retrouver de plus en plus englobé dans une constellation de tags qui vont l'entourer et pour lesquels en fait, il n'aura pas peut-être nécessairement la connaissance de leur existence, mais en tout cas jamais la connaissance euh, de leur qualité de leur implémentation, est-ce qu'il y a de la sécurité en place, etc. Et la situation d'un point de vue des régulations, c'est qu'il n'y a pas encore de régulation en place, de travaux qui sont en cours pour imposer des bonnes pratiques d'implémentation aux opérateurs. Ce qui fait que potentiellement, ce que aujourd'hui on nous vend comme le futur, c'est-à-dire l'Internet des objets connectés, hein, le célèbre IoT, eh bien potentiellement, pas peut-être simplement se transformer en un univers, un Internet des objets non sécurisés. C'est la fin de ma présentation. Merci à tous pour votre temps.